Les deux en direct Les deux en direct. Attention, c'est dirigé en un. Ok Alors, c'est bon Il peut préparer Les balaises de pousses. Elle me fait manger en direct. Yo Rana, les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait super plaisir de vous parler aujourd'hui. On est à Polynésie 1ère, par là. Pour faire la promotion de ce samedi 16 juin, euh, on va faire une course de Dragon Boat. Vous pouvez venir en parler, raconter un peu l'histoire et puis voilà, c'est parti. See in front of me my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can believe. Et merci pour cette choune. Tu sais comme nos techniciens raffolent de cette C'est pour ça qu'on les, garde ici. J'ai appris une deuxième chose, c'est que Teddy, il n'a jamais goûté les choues Donc il va goûter. calling searching for high ground can't see in front of me my enemies are trying every possibility possibility to know if i can be it's that what you want you won't get it tonight attends attention c'est du rigluron hein OK, and... okay. Mm. alors c'est bon <rire> il peut plus parler! Ouais. Et je sais que c'est bon! Je... Non, non, non! C'est une malheur que je t'avais prévenu, hein. c'est trop difficile à faire! Alors, comment s'est passé l'interview? L'interview s'est super bien passée, on a bien rigolé, on s'est bien amusé. Donc, je vous attends nombreux le samedi 16 juin au Parc-Bauteil. L'interview terminée, on va aller manger parce qu'on a faim, il est 13h et euh, ben, je vous emmène avec moi. Voilà les amis, là on est à l'OTAC pour aller acheter des places pour euh, le spectacle de ma sœur qui va se produire samedi 16 juin et donc là on va chercher la billetterie Ciao Bonjour Bon les amis, j'ai oublié de vous dire que ce soir c'est mon anniversaire, donc euh, avec la petite famille là, on va aller manger, euh, je suis désolé pour la qualité de l'image, parce que là je suis en train de filmer avec mon iPhone, et puis il euh, y a un camion poubelle là, juste là. Donc euh, voilà, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo, et euh, je vous fais de gros gros bisous, et merci pour tous vos messages aussi, de joyeux anniversaire. Du bruit, le truc. Ah ouais, si jamais vous voulez voir cette soirée-là, n'hésitez pas à aller voir sur mes réseaux sociaux sur Instagram, Teddy Snapchat, in. Tédis, euh, pour voir toute cette story-là. Et puis, euh, je vous fais de gros gros bisous et merci beaucoup. Il me reste plus qu'à vous dire Maruru, Nana, et à bientôt. Donc les amis, je voulais vous montrer <rire> ce petit truc qu'on va manger <rire> ce soir. Waouh, miam, miam, ça a l'air trop bon. Avec les accompagnements. A a du, du saumon. Bon appétit. Merci, bon appétit. Mm. Merci. <rire> bon appétit amis. Bon appétit. Et bonne soirée. Bon anniversaire. Coco. Bon anniversaire. Bon anniversaire. 7 mm. <rire> <Sept> ans après. anniversaire. Mm. ans. 7 mm.